L'accident de trajet, euh, vous partez, euh, comme euh, je tous les jours, de votre domicile et vous vous rendez à votre lieu de travail habituel. Euh, sur ce laps euh, de temps et sur ce déplacement-là, euh, vous n'êtes pas encore au travail, vous n'êtes pas encore arrivé euh, à votre poste de travail et vous n'êtes pas euh, placé sous la responsabilité de l'employeur. Donc s'il arrive quelque chose, ce sera pris en accident de trajet. Euh, Rassurez-vous, pour le salarié, sa prise en charge au niveau euh, des, des, des soins ou autres euh, euh, se fait d'une façon identique à l'accident de travail. Ça n'est pas du tout considéré de la même façon par contre euh, dans les compteurs de l'entreprise.